Ah, soleil qui s'approche là. Non, ça va être que du nuage. Bonjour à tous, j'en profite. Euh, j'en profite. <rire> j'en profite. J'en profite. Une jeune togolaise de 13 ans a participé au JO de Londres. Ça, oui, c'est exceptionnel. Tout le monde ne fait pas les JO à 13 ans. Une jeune togolaise de 13 ans a participé au JO de Londres. Ça, oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Même Trump, qui est le premier président à s'être fait élire avec un discours ultra simpliste à crever de gosses de CO2, eh ben c'est exceptionnel. Et croyez-moi, ça me fait mal de dire ça. Ça me fait très mal. Mais c'est ex c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Croyez-moi, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on voit mes jambes rouges? <rire> du coup ça rajoute un petit peu au personnel peut-être Ouais peut-être Ouais Faut attarder qu'il y ait des coups de soleil. Moi je suis con et ma maman elle dit je suis spécial Attends on la refait encore une fois pour le plaisir Deux fois C'est mais c'est que dit comme ça après euh, mais moi aussi après j'ai commencé la phrase et après j'ai fait... Euh, on on prend encore le verre de pastis là, ça passe pas pour un verre de gueule. Mais c'est je sais pas hier, mais j'vais pas là pour boire du pastis quoi <rire> euh, Pour la peine hein. T'as pas à manger <rire> on... <rire> Exactement Exactement Genre. On te prive de, de manger Imagine que les pas macarons ont été interdits pour, pour raison de santé. Imagine que faire... les gâteaux ce soir, bah en fait, euh, Christophe, il les a repris. <rire> okay. Bah, Il faut te le représenter mentalement. Quoi. Ce serait vrai que c'est peut-être bien si on le voit. Voilà. Alors, le mec en question. Bon, ça va mmh. Il est pas c'est bon. Euh, ah, Salut, âge, euh, pour, son, gros, hein. pour son âge, ça va. Ouais, d'accord. même sale ouais, ouais. gueule. Mais il est stylé et tout. Ouais, non, mais attends, moi je, <rire> moi, je le suis, tu vois. <rire> <rire> tu <peux rire> <'y arriver>. Fais <rire> gaffe, parce que à partir ouais. du moment où ça tourne, ça peut se retrouver sur le bêtisier. <rire> ouais, non, mais attends, <rire> eh. c'est pas de ce qui je parle. Tu vois. Eh, il oh. est âgé quand même, moi je trouve que c'est risqué. Ce est... ah. ouais. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait dans sa vie. <rire> c'est vrai qu'il <rire> qu me casse ouais. Alors, elle était bien, les parlait juste un tout petit peu plus fort, je crois. s'il y a la perche, mais. Mais sinon, ouais, elle était bien avec. Un peu plus de dynamisme. De, genre pas, pas tout gros blanc. Entre les, et dialogue. Ouais, bah, bah en fait, on était dans le trip au début, mais il oubliait tous les mots alors. Et il du coup, là, là... de récitation, je sais Oui. 60 ans, cheveux blancs. Ok. <rire> gris, sale gueule. Ouais, pas mal. 60 ans, cheveux blancs et gris, sale jaune. Sale jaune Putain, <rire> je veux dire. La... Ok. <rire> ok. Oui. okay. Pour l'effort, je veux dire sale gueule et dans Jaune, en même temps dans un sac. Il n'a pas une dans Jaune, je crois, hein, il a oh une autre branche, c'est juste s'il a une sale gueule. Hein. En fait, je suis raciste. Un... C'est le curry qui me monte à Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce mec-là un coup Ok, pas mal. Attends. Il s'est fait classe J'ai eu peur en fait. Ah, tu as sorti ton peu... truc, mec! Ouais! <rire> <rire> là, c'est. <rire> je sais pas si je suis sorti trop vite. Je sais pas si, ouais. je, dois... si je dois garder le. Ah oui Comme ça, tu <rire> vois. Je dois pas décoller parce que les enfants ouais, la limite, sont faillés. Si tu... enfin, non, quoique là, bah, tu vois, ça fait vraiment le geste d'alcoolique. Tu sais si tu la mets directement à la bouche. <rire> tu, tu, tu mâches le, le. Le cul de bouteille, quoi, à la limite. Et, et, et est -ce que, paf! Est-ce que je peux dire. Est-ce que je peux dire. Ouais, plus tard t'en auras une grosse comme papa Non <rire> Non Non Non Non, non. Oh, Papa hmm Tu veux la bouteille oh, oh, Tiens oh, Hey Vas-y, oh, oh, oh. comme papa, t'en auras une grosse aussi plus tard Non Non <rire> Non Bien sûr. Bien sûr. Tiens, tu veux ça Girafe Girafe <rire> Tiens, vas-y, fais-toi plaisir c'est quoi ton aglo plaisir? Aglou, aglou, la girafe. Ouais, mais je veux pas dire ça. ça me non, bah, je de... sais pas, genre t'es gaga avec le bébé. Ouais, mais, ouais. Je... mais parce que là, tu vois, tu l'accueilles comme un pote de bistrot, tu vois. Tiens, tu veux la girafe? Allez, viens, vas-y, prends ça. Fais toi plaisir Oui, voilà. Le mec il se voit la gueule devant <rire> son ah, <mais> de... <rire> Ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est... faut que ce soit un petit peu absurde, tu vois. pas la bouche, là... Mais à toi. Avec plaisir. Je vais finir pour m'en servir, j'ai plus d'eau <rire> Je préfère pas Bonjour à tous, cette vidéo étant en deux parties C'est mon texte qui est parti Bonjour à tous, cette vidéo est en deux parties Cette vidéo est en deux parties Cette vidéo est en deux parties, en deux parties. vous l'aviez remarqué peut-être Bonjour à tous, cette vidéo étant en deux parties Pour mieux la comprendre, je vous suggère d'aller voir la première partie Qui sera située sur... sur ma tête quand on a le so Enfin, soit on n'a pas le soleil, soit on a le soleil, mais on a des gens. C'est chiant en fait. Ouais Moi ouais, je peux. Okay. ok, let's go. Alors, par contre, juste le truc, tu vois, si t'en si as besoin pour aller chercher une clé de 12, ça sert à rien de l'accompagner, quoi. Ah, mais bah, il faut bien me y mettre ça à deux pour fois. aller chercher une clé de 12. Ça fait trois fois que je l'accompagne. Je suis disposé à vous aider. dans votre <rire> quête je, <rire> je ne te, tu te rapproches tout le temps. C'est vrai Un petit je... peu. Un petit peu. Là, j'ai l'impression que je peux plus rentrer dans mon champ. Là. Enfin, bon, je pas tôt, Pourquoi t'es paysan oui. Il faut labourer. Cultiver son jardin. Pas dans mon champ. C'est ouais. un classier au Kitty, non <rire> <rire> ouais, ouais, mais c'est bon. C'est le DRH qui est le meilleur caisseurs, le petit, quoi. Ça existe, hein, dans une mine, euh, voilà, quoi, un peu de gaieté, enfin. Euh, sur les genoux, ça le fait pas, genre. Non, mais je serais ça. Moi, j'en ai. Ouais, mais tu ouais, sais, ouais, ouais, le DRH, il sort jamais à dossier la... de ses genoux, tu vois. Pas <rire> question que ça, as jamais... <rire> non, mais si, on va faire ça, comme ça. Bon. J'ai besoin d'un mec qui sache piocher dans une paroi en charbon euh, Mettre le tout dans un... Le wagon. Attends... <rire> Attends, oh, je suis pas sûr <rire> <rire> <rire> Attends, <rire> je bosse pas ici, Mais moi Qu'est-ce euh... <rire> <rire> qu'il faut faire Quoi Faut faire l'accent de C'est toi qui voulais le faire Tu me mets Ouais, ah. c'était pour moi On va faire l'exemple ou quoi C'est quoi le dire Mais après, je vais me faire plus à gueule, parce il y a des gens dessus, ici, tu Après, ils vont dire... Ils se mochent... Ah ouais, bon j'ai besoin d'un mec qui sache piocher dans un dans une dans une paroi de charbon Ouais, mais j'ai dit un au début mais il y a un mec qui sache piocher dans un chariot de charbon ouais tu vois c'était chelou comme non vas-y mais pourquoi on aurait besoin de ça tu vois bon j'aurais besoin d'un mec qui sache piocher une paroi de charbon pour du charbon non c'est pas une vraie phrase en fait <rire> <rire> moi ouais, je te dirai ah, je, je suis en rendez-vous mais pas que, <rire> je, pas que <rire> ça, ça écoutez les écoute, j'ai je... pas que ça à faire dépêchez-vous finissez votre phrase un jour <rire> est-ce que t'as ça, ouais, ça ouais j'ai ça ouais j'ai un mec qui a fait Mac bah, mac Macass ça marche caisse qui a fait euh, <rire> <Go, à rire> Macdo j'ai un mec qui a fait euh, Macass qui a fait Macs P Macsue et Macdo Ouais. Ouais. Ouais. Euh, genre, t'as reçu dès Oh... Je des oh... Oh... Oh... oh aussi. Faut pas que des insultes. Hein. ok oh. pas Faut pas que des insultes. Oh. <rire> okay. Okay. Faut aussi pas euh, Genre, t'as pas envie. Ah oui, merde. Non, ok. tout de suite que. Oh. que... Tu, peux, tu peux le traiter de branleur, tu vois. <rire> de toute façon, c'est un prof. sécurité <rire> il va faire ça de manière polie, tu vois, mais on insulte en insultant tout, tu vois, ah, sans insulte, quoi, de manière irrespectueuse, mais sans insulte, là, franchement, GG Waouh, ok, genre, je sais que c'est bon, j'utilise des points virgules, et tout, <rire> <rire> t'arrives à la réunion prof avec ça à la réunion prof avec Et par contre, pourquoi le téléphone Je sais pas, histoire de... Parce qu'il vient de me parler, je suis en train de faire un truc. Ouais. Bah ouais, mais le prof qui il utilise son téléphone... Ouais, <rire> pas, de téléphone <rire> pas de téléphone, pas de téléphone. Pas, tu en fait, pourrais avoir un classeur bon. dans les bras si tu veux, tu en vois. Dans ce là bon. moi j'ai un classeur. non, la prof c'est utiliser un téléphone aussi. Ouais. Allez, voilà, Merci. Putain, bien suivre. Aujourd'hui, il fait prof sérieux, tu vois. Voilà, ouais, voilà, voilà. Oh merde. Putain. <rire> ok. Bon, bah on va laisser ça comme ça. <rire> ça Non, non. Tu, tu, tu dis plutôt qu'il est mal, qu'il qui fout, fout le bordel un peu chez toi. Euh... Quoi Dis qu'il fout le bordel non, un peu. pas. Il faut pas le bordel chez moi. C'est le bordel à l'école, on m'a dit. Il y a une qui est très mal poli Vous pouvez pas faire quelque chose <rire> Il a touché sur lui. <rire> Alors déjà, vous ne touchez <rire> pas dans le comme ça, là. Hein Ok. okay. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose Ah oui, oui, oui. oui. Euh, effectivement, il faut faire quelque chose, hein. Parce que, oh, on a eu des petits problèmes, hein. Euh, vous pourrez pas un petit peu lui apprendre quelque chose à la maison, là, parce que j'ai l'impression que ça va pas du tout, là. Ok. Mmh. Louis, tu lui donnes trois mots. Les gens, ils font des phrases Oui, je suis démotivé là. tu donnes des phrases trois mots. En fait, à deux, vous pouvez faire des trucs. Bonjour, monsieur. Je m'attends de vous voir. Mon fils est mal poli. Vous pourriez faire quelque chose Euh, ouais, ouais. C'est-à-dire que... En fait, je me rends compte. Le mec, il est docteur. Lui, il vient présenter son fils en de malade. Et déjà, au présent, t'as deux lui donner du coup de bac et de bœuf 3 fois par jour. Bah, moi, on m'a appris à l'école que la terre était plate, du coup, c'est bon, c'est vrai. Bon, là, faut savoir si tu fais l'accent ch'ti ou pas, quoi. Je vois. Je vois. Je suis perdu. Qui suis-je Moi, on m'a dit à l'école que la terre était plate, du coup, c'est vrai, hein. Alors là, tu fais un accent mi-marseillais, mi-ch'ti. Ça fait un truc ça. ça <rire> c'est le pasteur. Le pasteur <rire> m'a transformé pendant 40 ans. Bon, ça, c'est le voir C'est à force de boire du pastis, Je suis suis devenu marseillais. Hein. <rire> Ou alors, je commence en ch'ti, je bois un goût de le 6. Et bah du coup c'est vrai, oh putain ah, Oh putain Arrête vite, c'est pas de faire la c'est pas... vraiment motif c'est moitié, c'est moitié, c'est c'est <rire> du coup vrai, hein! Eh tu dans la perche Quoi Là tu fais con, mais bourré en plus de ça. Ouais, et du coup je pense que ça va être un peu long. Enfin ça va être un peu long. Mes phrases. Si je commence à faire un mec bourré. Alors, teste un coup, on te dira si c'est okay. Moi, je pense l'eau, c'est pas bien pour éteindre un feu. Genre, moi, je prends plutôt de l'essence. Et là, j'ai massacré ton texte, Ouais. En mode, euh, <rire> j'ai pris trois mots et j'ai fait, <rire> j'ai mis des trucs entre nous. Ouais.